Je lui ai dit une fois, deux fois, trois fois, et en fait elle parlait pas français. <rire> Waouh! Tu fais du bruit quand tu bois? Quoi? Quand tu bois, tu fais du bruit, Marc. Je fais du bruit, chérie. Mais non, c'est parfait, mon amour. Arrête de dire n'importe quoi! Quand tu bois, tu fais du bruit, Marc. Vas-y, bois! Tu l'entends Tu me fais chier quand tu bois, Marc. Mais dis quelque ah chose. chose Arrêtez avec vos conneries, là. On est en train de passer un bon moment. Chéri, excuse-toi. ici. Si. Chérie. Désolé, Marc. Je me suis, je me suis emporté. Non, non écoute, pas de souci. Je pense qu'on est tous un petit peu tendus. Ouais. Tu me fais chier, hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok Bah ben voilà, t'es content maintenant C'est vraiment la honte. Tu oh, me mets la honte. Quoi Hé, hey, regarde cette vidéo et abonne-toi. C'est pas vraiment beau, genre.